C'est Fred Duval qui est venu me chercher. Bah, le projet, euh, ouais, me, me tentait. Ouais. C'était un roman graphique et les romans graphiques, en général, on, on a l'occasion de pouvoir les traiter comme on veut. Quoi. Ce qui est prenant, c'est de se balader dans, le, dans la maison de Monet. Ouais. C'est pas, pas sur Monet, donc j'avais pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. J'avais juste à dessiner, peindre comme j'en avais envie. C'est euh, dessiner au crayon, scanner, ensuite je l'imprime sur une feuille, et puis là j'attaque à, à l'acrylique, couche par couche. Et ensuite je termine en, en rehaussant à nouveau avec un crayon noir plus, plus dense. J'aime bien tout ce qui est organique, les arbres, les, les, les, la roche, les, les êtres vivants, les animaux, les choses comme ça.